À Alice, Aïti Ross, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Bah, c'est la tradition, on le fait à chaque fois. C'est pour les 10 000 km donc, de la CB 650R hein, que j'ai eu Bon, maintenant il y, a, bah, il y a deux ans, 2020. Donc c'est un modèle de 2020. Hein. Euh, donc elle est arrivée à 10 000 km. À 12 000 étant la, la révision qui. Euh, comment on appelle ça qui ouais, Ils vont regarder le liquide de frein avant, le liquide de frein arrière, euh, bon, les plaquettes, enfin 2-3 conneries, je crois donc plus je vais la faire débrider donc ils vont soulever le, le réservoir ils vont changer l'admission d'air et en même temps je vais leur demander de nettoyer le filtre à air puisque il y a le filtre à air qui est juste en dessous donc autant le faire parce que maintenant c'est tous les 20, tous les 30 000 que je crois qu'on qu nettoie le filtre à air chez Honda donc bon, je leur dis faites le avant parce que de toute façon ils démontent le réservoir <rire> donc autant le faire donc voilà euh, bon on va faire un petit bilan hein. déjà ça n'a pas été non plus quelque chose de, de poussé donc euh, 10 mille km euh, exclusivement de la route de campagne et de la ville euh, un tout petit peu d'autoroute euh, voilà donc principalement ce qu'elle a fait euh, je l'ai poussé à ses retranchements des fois pour voir ce qu'elle donnait euh, je roule à... je suis quelqu'un qui roule sur les vidéos je peux paraître être quelqu'un qui roule doucement parce que c'est pour la vidéo <rire> Parce qu'il y a toujours des gens qui ont le malin plaisir de vous emmerder ou alors de voilà de dénoncer les choses. Mais sinon principalement voilà je roule comme tout le monde à 100, 120, 130, pratiquement, toujours avec la moto. Donc je l'exploite normalement, quoi, je veux dire, elle n'est pas en sous-régime, rien du tout. C'est pour vous faire un problème, un ordre d'idée pour voir si le moteur il, il tient. quoi. Euh, en deux ans, elle m'a coûté euh, en entretien 160 euros, 80 euros. Euh... Euh, ouais deux fois, hein. à peu près deux fois 80 euros je crois tout comme ça pour le changement d'huile et tout donc euh, et filtre à huile donc pour l'instant m'a coûté que dalle Au niveau panne, zéro, aucune Au niveau problème, rien à signaler excepté le, la chose que j'ai eu comme bon nombre de, de possesseurs de CB650R euh, malheureusement j'ai un petit joint qui transpire l'huile au Niveau de la culasse moteur, je pense donc euh, tous les 50 km ça forme une toute petite goutte d'huile en dessous euh, au niveau du filtre à huile. Ça, ça coule et ça, voilà comme ça. Toute petite, vous la prenez avec le doigt, fait comme ça, c'est infime. Ça, c'est ça a été euh, reporté à Ronda, euh, sans doute en Thaïlande, là où il l'assemble. Il bah, soit c'est ça qu'il l'assemble pas bien au niveau de ça, ou alors parce que certains l'ont eu, certains l'ont pas. Voilà, c'est aléatoire. Moi, je penserais plutôt sur le joint en lui-même c'est le joint, un joint, le joint de culasse qui doit être un peu faiblard, comme sur KTM quand il y avait eu un problème de joint au niveau du pignon de sortie de botte, bon là c'était plus grave qu'ils avaient un problème de joint, ça a été, ça a été euh, reporté à la marque peut-être qu'ils ont réglé le, maintenant le problème au niveau 2021 ou 2022, mais en 2020 il y avait eu ce petit problème, ça ne s'est jamais aggravé j'ai regardé sur internet, il y a énormément de possesseurs de ce, de ce modèle là euh, qui, qui l'ont, donc bon c'est voilà, une toute petite goutte d'huile on appelle ça un joint qui transpire sur ma voiture, pour vous y faire une idée, je l'ai aussi quand je passe la main dans le moteur, j'ai un petit peu d'huile dans la main. Je pense que tous les moteurs plus ou moins euh, ont, ont des petits problèmes comme ça de, voilà, de, de sointement d'huile, mais c'est vraiment très très infime. Ça ne s'est jamais aggravé en 10 000 km. Donc ça ne s'aggravera pas pour le reste de la, de, de la vie d'un moteur, de, de la machine. De toute façon j'avais demandé à mon concessionnaire, il m'a dit non, t'inquiète pas, il a, dit, il a dit tous les moteurs, ça s'appelle un petit peu un joint qui transpire, il a dit du moment que ça ne coule pas par terre à l'arrêt ou en fonctionnement que tu vois vraiment une baisse d'huile a dit c'est que voilà, pratiquement toutes les mêmes même chez Yamaha il y a énormément de gens qui avaient des mt09 ou mt07 qui ont ce problème donc bon ça ça peut c'est vraiment pour voilà rentrer dans le détail pour vous dire voilà j'ai j'ai j'ai pas ce problème cette chose qui est un peu chiante enfin chiant même pas parce que <rire> au final ça baisse jamais le niveau d'huile bon enfin bref je vais être je vais être carré vous me connaissez je suis toujours carré moi dans dans les dans les dans les reviews à chaque fois et quand ça va pas ça va pas quand ça va ça va donc voilà Sinon, mis à part ça, la moto ralentit en 10 000 km, impeccable, euh, pas de trou, pas de perte de puissance, pas de problème à, ni au niveau de la monte des pneus, ni au niveau des plaquettes, ni au niveau des disques de frein, ni au niveau de l'embrayage, ni au niveau de la boîte de vitesse, tout passe impeccablement bien, euh, aucun problème à, à, à, comment -je, à relever, c'est vraiment la moto qui m'a coûté zéro, euh, en entre en, pour en réparation, rien du tout. 160 euros en deux ans, vous allez me dire c'est ridicule, hein, c'est que dalle. 160 euros, qu'on vous voyez, que ma voiture, quand je l'amène en révision, j'en ai pour plus de 200 euros. Là, j'en ai pour 80 euros pour un changement d'huile et un filtre à huile. Ça va, c'est pas, pas la mort. Hein. Là, je sais que pour la révision des euh, les 12 000, comme ils vont me changer liquide de frein avant arrière, peut-être les plaquettes et deux trois conneries, euh, liquide de frein liquide de refroidissement, aussi parce qu'elle aura trois ans la moto. Euh, peut-être, j'ai dit peut-être, ça sera entre, entre les 150-200 euros, et encore c'est moi qui dis un chiffre je sais pas du tout, mais vu que j'en ai pour 80 un changement d'huile, si, si tu rajoutes ça, ouais, tu peux dire 150-200 euros plus j'en ai pour 200 euros de, de débridage ça par contre ça on peut pas faire autrement c'est Honda qui le dit, c'est 200 euros pour le débridage il change la mission d'air euh, il soulève le moteur, le réservoir donc j'en aurais pour à peu près dans les 400-350 ou voilà. euros bon c'est cher parce que voilà c'est une fois tu l'as débridé tu l'as débridé quoi mais sinon euh, on peut dire que voilà niveau euh, entretien niveau euh, coût de la moto ça me coûte alors que dalle hein, je veux dire euh, franchement c'est une moto qui m'emmerde pas tu tournes la clé tu démarres tu t'en vas la moto te fait pas chier quoi et moi ça c'est un truc que j'y tiens vraiment c'est la moto qui m'emmerde pas si tu commences à être toujours fourré chez le concessionnaire à devoir la faire régler ou avoir des problèmes et tout ça, ça c'est le truc que je tolère pas je, ça, ça me saoule ça, ça me vraiment j'ai eu des problèmes avec KTM, j'ai eu moto, deux motocross et une, une Supermote achetée neuve, hein. première main comme celle-là, celle-là elle était première main, euh, j'ai eu que des emmerdes. Hein. Je veux dire, je vous le dis honnêtement, je les ai revendues tout de suite, sauf la motocross de temps qui était excellente, celle-là je l'ai gardée longtemps, mais la motocross 4 temps et, le, et la, la Supermote, euh, c'était la 700 a Supermoto que j'avais achetée neuve, euh, c'était le modèle 2020, je te l'ai revendue direct, hein. c'était de la grosse merde, et elle, pisse, elle, par contre, elle pissait l'huile par terre, hein. il y a clairement l'huile qui coulait par terre et tout, euh, perte de puissance, vraiment de la grosse cochonnerie. Donc voilà, quand tu vois à côté ça, c'est pour ça que le, la fiabilité, la qualité Honda n'est pas une légende. C'est comme la fiabilité, la qualité Honda des autres marques japonaises. C'est pas une légende, c'est la vérité. C'est des motos qui t'emmerdent pas. C'est des motos que quand tu arrives, tu tournes la clé, tu démarres ta moto, tu vas rouler et tu vois c'est tout le point final. C'est euh, aussi simple que ça. Donc, euh, niveau fiabilité, elle m'a pas emmerdé pendant 10 000 km. Je ne vois pas pourquoi m'emmerderai plus. Hein. Maintenant, euh, la boîte de vitesse passe impeccablement bien. Elle accroche pas, elle est fluide. Euh, J'ai connu plus souple hein, comme boîte. Je veux dire, ça, ça reste une boîte japonaise, hein. comme chez Yamaha. C'est à -dire ça, assez rêche. Pas au point, pas comme Yamaha. Yamaha, c'est encore plus rêche. Hein. Mais c'est assez rêche quand même. Il faut, faut bien monter le pied. Voilà. Sinon, ça accroche. Mais euh, ça passe bien. Tu n'as jamais un faux point mort ou des conneries. Ou en plus, depuis que je lui ai collé le stabilisateur de, de, de, de boîte de vitesse, c'est encore mieux je vais vous montrer enfin ceux qui n'avaient pas vu j'ai fait des tutos c'est la pièce rouge là, au niveau de la moto c'est un stabilisateur de, de changement de vitesse donc c'est encore plus fluide c'est pas transcendant mais ça améliore encore plus quoi qu'à la base elle était déjà bien donc voilà euh, au final euh, 10 000 km sans emmerde sans problème euh, tu vas me dire consommation d'huile, ben, que dalle pourtant tu vas moi ouais, mais elle transpire un petit peu ouais, mais justement c'est infime infime, hein. c'est vraiment sur le doigt hein. c'est infime infime donc euh, la consommation et encore, j'ai regardé, c'est tous les 50 km qu'elle perd une petite goutte <rire> il y a 3 litres d'huile dans le moteur voilà, t'es pas emmerdé. Donc au final, consommation d'huile, elle n'en perd jamais. À chaque fois que je tire la tige, eh ben, là, le niveau est toujours au même, au même endroit. Donc maintenant, je, je contrôle tous les, tous les 1000 km, ça sert à rien. Parce que je vois de toute façon qu'elle ne perd jamais d'huile. Elle ne elle, elle, elle consomme jamais d'huile. Euh, quand j'entends par exemple des gens comme le, le youtubeur Lord Puma qui dit que ça street triple, il faut lui rajouter 500 ml d'huile tous les 5000 km, tu lui fais what Alors soit le mec... Euh, il est au rupteur à, à, à fond les ballons en permanence, vu le, le personnage, ce qui m'étonnerait. Euh, Celle-là d'être Monsieur Tout-le-Monde, donc euh, ça m'étonnerait qu'il a fond les ballons sur circuit à, en rupteur en permanence. Soit sa moto est de la merde. que Je ne suis plus sur la deuxième option. Parce qu'il y a 3 litres d'huile dans un moteur, grosso modo, de moto. Si tu rajoutes 500 ml tous les 5000 km, c'est qu'il qu y a des gros problèmes d'ajustement moteur. Hein. Ça veut dire que tes pièces sont très très mal ajustées et on appelle ça que le, le, le, moteur, il, le moteur il consomme, il consomme de l'huile. C'est euh, aussi simple que ça. Voilà. Quand ta moto elle consomme de l'huile comme ça, c'est que soit tu as une fuite, mais là c'est une fuite importante, c'est-à-dire que tu la vois pouler par terre quand tu l'arrêtes, soit la moto, euh, les ajustements sont tellement mal faits qu'elle elle bouffe de l'huile. Donc. Euh, 500 litres, c'est énorme, vous vous rendez compte sur 3 litres d'île, fait... il lui reste plus que 2,5 litres quand il a fini tous les 5000, c'est pas possible, c'est pas possible. La mienne regardez, euh, elle a 10 000 km, là quand, euh, elle consomme jamais d'huile, jamais jamais jamais, à chaque fois j'y vais tous les ans, je fais 6 000 km par an, voilà. très exactement je fais à peu près dans les 6 000 km par an, je suis pas un gros rouleur mais je suis pas un petit rouleur non plus, voilà, c'est la norme, comme on dit c'est le... Ils ont, ils ont calculé, c'est à peu près le, le truc raisonnable d'un pilote, voilà, d'un pilote normal. 6000 km par an, et, et elle bouffe pas une goutte d'huile. <rire> Donc lui, par contre, quand il va tous les 5000, il, il a 500 000 litres de moins. Donc, pour vous dire, rien que ça, rien que ça ça prouve que les ajustements, les métaux et tout, euh, tout est de la qualité sur, sur, sur Honda. Quand tu rajoutes pas d'huile temps, ça, liquide de refroidissement, elle bouffe pas du tout d'huile. Moteur qui est extrêmement bien refroidi. Ça veut dire que je, ici, je suis en région Corse, l'été, fait 40 degrés au soleil vous faire une idée euh, je monte en duo sur des en montagne vous voyez comme, comme ça des trucs qui sont à 35 40% d'inclinaison euh, elle chauffe pas du tout Mais alors qu'on vous dit pas du tout et elle tape pas non pas non, non plus dans le liquide de refroidissement ça veut dire qu'elle est super bien refroidie ça c'est propre aux quatre cylindres aussi hein. quatre cylindres en ligne les gens du oh moi j'aime pas le 4 cylindres en ligne oui mais la attendant c'est extrêmement robuste extrêmement fiable extrêmement bien refroidie et oui tous les cylindres sont bien en ligne donc ils sont sacrément bien refroidis Ensuite, euh, quand je suis en ville, elle ne chauffe pas, enfin elle ne chauffe jamais. Et, et même plus que j'ai vu, c'est que même, pourtant en période d'été, hein, si je roule le matin, et qu'il fait un tout petit peu frais, tout de suite elle se refroidit encore plus. Carrément là, c'est sur 6 trucs, euh, en temps normal elle roule sur 4, elle remonte sur 3 donc pour vous dire, elle se refroidit même d'elle-même donc euh, c'est un truc de malade non non, c'est la moto qui est vraiment bien refroidie pas de problème, le ralenti toujours nickel, euh, là elle va avoir 12 000 km on n'a pas besoin de retoucher le, le ralenti il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de trou il n'y a pas de problème, elle tient le ralenti impeccablement bien on m'avait annoncé que le, la chaîne de distri, on doit la, la, la régler tous les 30 000 km, mais en vérité le concessionnaire m'a dit, mais ça c'est Honda qui le dit pour pas avoir d'emmerde. Mais il a dit toutes les motos de votre modèle, même de tous les autres modèles de Honda qui nous amènent à chaque fois, il a dit on, les, on le fait à 60 000, pas 30 000, 60 000. Il a dit, il, ça se dérègle pas, qu'est-ce que vous voulez que vous le dire, on va pas démonter des moteurs exprès pour, pour vous faire plaisir. Il a dit, les, les, les, le jour sous soupape, pareil. Il a dit, il regarde à 60 000 km et généralement il a dit, on a juste à mettre un petit dixième comme ça pour régler légèrement. Non, pour vous, voilà, c'est des motos qui sont extrêmement fiables. J'ai vu des motos sur le bon coin, le même modèle comme ça, il avait un type qui la vendait, elle avait 120 000 km. 120 000 km. Donc à partir de là, quand tu vois des motos qui ont 120 000 km, ils sont revendus sur le bon coin comme ça et qui roulent toujours impeccablement bien. Le type, il la prenait tous les jours, il a dit pour aller euh, travailler et tout cherche pas à comprendre, c'est que la moto elle est extrêmement fiable, c'est voilà, de la qualité j'ai vu même une Suzuki, une GSX-S, le type il a, il a pris une photo, il l'a mis sur Instagram elle avait 68 000 km, il disait euh, putain moto qui tourne, qui tourne toujours impeccable voilà c'est tout, ça je sais pertinemment qu'une moto comme ça je peux l'amener même à 150 000 km il oh, n'y aura pas de problème, peut-être à partir de 150 000 km elle commencera un petit peu à s'essouffler parce que ça arrête des petits moteurs hein. c'est des moteurs de moto, hein. c'est pas des moteurs de voiture en plus Mais encore j'en suis même pas persuadé mais euh, mis à part ça euh, là c'est voilà, tranquille donc voilà 10 000 km pas de problème, pas d'usure prématurée de, de, de, de quoi que ce soit comme composant ma monte de pneus est un Metzeler alors je ne sais pas si c'est moi qui arrive à me débrouiller ou je suis très fort mais c'est je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner c'est la monte d'origine et les pneus ne sont même pas au, au témoin d'usure je, je peux faire encore 6 000 km et pourtant la 10 000 km je ne change pas de pneu alors, certains qui me disent, putain, moi, à 9000 km maximum, je change de pneu. Bah, ben, écoute, moi, je roule entre 120 et 130 km, comme je dis, à chaque fois que je l'apprends. Euh, je, je roule deux fois par semaine. Bon, je fais pas de burn ou de conneries avec aussi, mais je veux dire, je roule normalement et moi, ma, ma, mon pneu arrière ne suce pas. Je veux dire, à moins que ce soit Metzeler. C'est des Metzeler road euh, avant-arrière euh, bah écoute peut-être je sais pas peut-être alors je suis tombé sur un pneu qui est particulier mais ni l'avant ni l'arrière ne s'use il s'use oui je l'ai vu par rapport quand il était jeu, quand il était jeune euh, neuf je veux dire mais mais, mais pas plus que ça Quand je veux dire je sais que je peux faire là 6000 km de plus bon je les changerai avant bien sûr mais elle euh, a 10 000 km bon là je vais faire ma révision en janvier à 12 000 mais euh, comme ça appelle, euh, je sais pertinemment que par exemple à je les changerai peut-être à 13 ou 14 000, pas plus. 13 ou 14 000, je ne vais pas m'emmerder à changer le pneu avant. Avant, non, c'est de la connerie, il n'est même pas au témoin d'usure. C'est comme des voitures, par exemple. Des fois, vous avez des gens qui, qui changent des, des, des, on appelle ça des, des pneus de voiture, ils ne les changent même pas à 20 000 ou 30 000. 30 000. À 30 ou 40 000 km, même pas, je veux dire, j'étais je... dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la voiture Moi, mon, mon, mon, mon train de pneus arrière sur mon Peugeot Expert, je l'ai changé à 80 000 km. 80 000 km peu d'avant, je un peu plutôt, parce que c'est une traction, donc ça suce plus. 80 000 km J'ai changé mes deux pneus, donc voilà, et encore, ils étaient encore bons, hein. je veux dire, je les ai changés parce que moi, j'aime bien, voilà, bien changer mes pneus. Mais euh, parce que de temps en temps, je fais de l'autocoute avec la voiture, mais je veux dire, mais voilà 80 000 km, les pneus n'étaient même pas au témoin d'usure. Ils commencent à être usés, mais pas, c'était pas gravissime. Donc, pour vous dire, euh, même au niveau de la monte des pneus, moi je suis pas emmerdé. Je veux dire, voilà. Donc, elle consomme pas d'huile. Consommation d'essence, tu vas me dire. Euh, bah là, c'est aléatoire. Ça veut dire que si tu fais beaucoup de ville, tu vas monter à 5,5 ,5 litres. Et si tu fais de, de, de la route, tu commences à bien rouler avec. Elle descend à elle descend à, à 4,2 litres alors donc consommation raisonnable c'est une moto bridée attention donc quand elle sera débridée elle consommera un peu moins parce que encore un petit peu moins parce qu'elle elle respirera mieux et elle sera moins étouffée ah oui une moto bridée et puis s'étouffer parce que c'est les admissions d'air chez Honda qui qu étouffent, donc elle consomme plus du coup donc elle consommera un peu moins légèrement hein, c'est vraiment un tout petit peu mais enfin voilà pour vous dire ça consomme pas beaucoup euh Je sais pas quoi vous dire d'autre, moi vous me connaissez, je suis assez pointillé, assez tatillon, et j'aime bien chercher la petite bête dans les trucs, mais bon, là, Vous euh... Euh, Bah oui, par exemple, le, le truc du sointement d'huile, je l'ai dit tout de suite. Moi je suis honnête et je suis je suis franc, je, je dis les choses comme elles sont. Quand c'est merdique, c'est merdique, quand ça va pas, ça va pas. Mais mis à part ce petit détail qui, franchement, je l'ai complètement oublié, ça fait 10 000 km, je pense même plus. Je, la seule truc que j'ai regardé à chaque fois, tous les 1000 km, je regarde que ça s'aggrave pas, ça s'aggrave jamais j'ai jamais de l'huile par terre, rien du tout, regardez, ça fait combien de ça fait au moins 20 minutes qu'on est arrêté, et vous voyez pas d'huile par terre, hein. ça ne coule pas, rien du tout, j'ai un petit joint qui transpire, légèrement, j'ai l'ai dans ma voiture aussi, mon Peugeot expert, dit, vous mettez la main en dessous du de moteur au niveau de l'électrovanne, qui ferme le clapet pour le, le, le pot d'échappement et j'ai un petit peu d'huile moteur aussi tous les moteurs perdent un petit peu d'huile parce que vous n'en apercevez pas parce que vous n'êtes pas aussi taré que moi Allez vous foutre à plat ventre sous la moto ou, ou mettre les mains dans le moteur de votre voiture pour vérifier ça mais il y a toujours vous savez, vous savez qu'on voyait de la suie noire sur une, un moteur c'est parce que votre joint transpire et avec la poussière ça fait de la pâte donc ça fait de la suie comme ça c'est pour ça sinon le moteur serait parfaitement propre donc voilà ça perd toujours un tout petit peu c'est rien c'est pas. mais je veux dire mis à part ça Niveau consommation d'huile, j'en ai pas. Liquide refroidissement, j'en ai pas. En merde, j'en ai pas. Pff, voilà. Voir. Après, au niveau accélération et tout, elle donne très très bien malgré que c'est un moteur bridé. J'ai fait beaucoup beaucoup de duo avec elle. Elle marche impeccable et j'ose même pas imaginer quand elle sera débridée, elle va donner encore mieux. Parce que là Elle a que 47 chevaux, elle monte à 100 chevaux. Quand vous vous rendez compte, le, le, le, ce, voilà, vous vous foutez 47 chevaux, de 50 chevaux de plus. La moto, elle va donner encore plus, ça va donner. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas la meilleure moto du monde, sans doute. Hein. Quoique pour moi, je trouve qu'elle est vraiment dans le haut du panier. Mais c'est une moto qui, franchement, euh, si vous l'achetez, déjà, elle est jolie de look. C'est une des plus belles motos qui a actuellement. Quand vous voyez les gueules des motos qui, en ce moment, avec les phares avant et tout, qui sont dégueulasses. C'est une des plus belles motos qu'il y a actuellement au niveau design et au niveau moteur et tout, vous êtes tranquille. Hein Moi, tous ceux qui ont des CB650R, le seul petit défaut qu'ils ont su reporter, voilà, c'est ce petit sointement d'huile. C'est même pas un, sointement, un trans, c'est un joint qui transpire, il s'appelle ça. Je l'ai reporté en Honda, il m'a dit oui, oui, on l'a dit, on le sait. Il a dit, bon, il a ah, dit, vous ils sont obligés carrément de faire tomber le moteur pour changer au niveau du joint de culasse comme ils ont dit, on peut laisser tomber ça ne s'aggrave pas, ils savent que ça ne s'aggrave pas il y a des gens qui ont fait 80 à 100 000 km avec ce petit défaut ça ne s'est jamais aggravé et la consommation d'huile n'est pas impactée parce que c'est tellement infime que sur 3 litres d'huile tu en manges jamais et d'une révision à une autre comme tu les fais tous les ans mais jamais tu t'en aperçois. Je dis, il faut vraiment être un cinglé comme moi, à foutre à, à, à quatre pattes, euh, comme on dit, à plat vente sous la moto pour aller vérifier ça. Voilà, ça, ça, là, là vous tombez sur le taré. Quoi. Même le concessionnaire, quand j'ai dit ça, il m'a dit, attendez, vous en êtes aperçu comment je dis je me suis mis à plat sous la moto, il a rigolé. Il a dit voilà, c'est bon, je suis tombé sur un taré, quoi. <rire> Parce que moi, comme j'aime la mécanique et tout, je suis toujours à plat en train de vérifier tout. Mais voilà, mais.. <rire> C'est Après au niveau de la chaîne et au niveau des, des couronnes et pignons de sortie de voie Bon vous allez me dire 10 000 km ça serait un con qu'elle soit usée Donc il n'y a pas du tout d'usure Bon après elle est nettoyée bien hein, tous les 1000 km Même avant je nettoie la chaîne, je la graisse Donc tout est bien entretenu en temps et en heure Mais voilà, euh, on va pas épiloguer plus, plus que ça Je veux dire la moto, euh, la moto elle fait son taf Je veux dire, c'est tout ce qu'on lui demande On ne lui demande pas plus, on ne lui demande pas moins moi une moto tu commences à rajouter comme l'autre là 500ml d'huile bon, moi je m'en débarrasse tout de suite une moto comme ça parce que si déjà la moto elle commence déjà à te bouffer de l'huile comme ça dès qu'elle va arriver dans les 50, 60 000 ou 80 000 km mais ben, c'est bon la moto tu peux tu peux la jeter ça, ça sera de la merde donc voilà bah écoutez en tout cas c'est une review je m'étais promis de le faire je vous ai dit tous les 10 000 km maintenant je vais faire la review la prochaine ça sera à 20 000 euh, comme ça on suivra l'évolution. Combien de temps je vais la garder Je ne sais pas, euh, ça dépend maintenant, de... je ne sais pas trop. Je vais essayer de la faire monter. Comme je dis, dit, comme je vais prendre une deuxième moto Niyama, euh, euh, euh, Ténéré 700, si Dieu me le permet, en plus pour faire du, du trail, du, de l'enduro, je veux dire. Euh, avec, euh, donc c'est là je vais la garder. Je vais la garder le plus que je peux. Je vais essayer de la faire monter au moins 50-60 000 km avant de m'en débarrasser. Et encore, je sais même pas si je vais pas la faire monter plus parce que je vois pas pourquoi je m'en débarrasserai avant donc euh, je sais pas trop. Je sais pas, franchement, je peux pas vous dire mais euh, je sais que je vais essayer de la faire monter, euh, je vais essayer de la faire monter beaucoup quoi. Je ne voilà, je, je vais pas la, je vais pas la, la, la, la virer, euh, je vais pas la virer comme ça s'appelle euh, tout de suite, ça c'est clair et net, ça, ça serait con de faire virer une moto qui, qui marche bien comme ça. Voilà. Attends, ça, c'est mon avis subjectif. Peut-être que certains ont eu des problèmes avec ce modèle, c'est possible. Hein Moi, je sais que j'en ai pas eu de problème. voilà. Moi, la moto a bien tourné, elle a bien roulé. Euh... Non, non, il n'y a pas eu de problème. Enfin, j'ai pas eu de, de problème notable. À... Je cherche, hein, je cherche un truc, mais non, non, mis à part, je vous dis, voilà, le seul truc, c'est le petit joint qui transpire. Et encore, j'ai jamais su localiser où ça venait. Je pense que ça vient du joint de culasse. Mais encore, j'en suis même pas sûr parce que, comme je vous dis, quand elle perd très très légèrement de l'huile, euh, ça fait une petite goutte au niveau du filtre à huile. Il y a une petite goutte, c'est même pas une au, au niveau de la pompe à huile, où il y a une petite goutte qui s'est formée donc ça doit couler d'au-dessus. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est très très léger et voilà, ça a jamais impacté quoi que ce soit. Donc, bon, voilà, je sais pas trop d'où ça vient. C'est un peu comme sur si mon Peugeot Esper, quand je mets la main dans le moteur à un endroit de d'électrovanne, j'ai un peu d'huile sur, sur la main, euh, mais j'ai jamais su d'où ça venait vraiment. Donc, bon, <rire> voilà. Le tout c'est que ça ne coule pas par terre et que vous avez et que votre consommation d'huile voilà, ne bouge pas. Voilà, en tout et pour tout, voilà le problème à 10 000 km, donc c'est vraiment extrêmement infime et euh, il n'y a aucun souci. Je vous referai une, un retour d'expérience à 12 000. Pas tous les 10, 000 là par à 12 000 parce qu'il y a, comme je dis, il y aura le, la, la grosse, enfin, la grosse révision, une, une révision intermédiaire, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y aura mon débridage et je vous ferai un retour débridage au niveau de de mon expérience. Comment ça s'est passé Combien ça m'a coûté exactement Maman, je crois que c'est dans les 200 euros, mais bon, on ne sait jamais. Euh, euh... Enfin voilà, quoi. Je veux dire, je, je vous ferai un, un retour d'expérience. photos. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao ciao